Les principaux résultats obtenus sont euh, d'une part sur la possibilité de, de faire de la taille et de constituer une bille de pied. C'est possible de, de façon tout à fait artificielle en taillant, en maniant le sécateur régulièrement, de faire cette bille de pied. Deuxième chose, c'est possible aussi de protéger les arbres contre les animaux, surtout les ovins euh, qui sont moins lourds que, que les, les, les bovins et qui sont... Euh, donc plus facile à protéger avec deux, deux pieux, deux, deux tuteurs de châtaigniers euh, et une protection euh, au début par un tubex, ensuite par un, un filet norten. On peut facilement protéger les arbres sans avoir de, de déboire. Alors pour les bovins, euh, c'est plus compliqué. Euh, vraisemblablement, il faut mettre en plus. Nous avions testé un, une spirale de fil de fer barbelé. Euh, ça marche, dans certains, dans certains élevages ça marchait, dans d'autres... Euh... Alors là où ça marchait, c'était plutôt avec des, des laitières euh, et des génisses moins, euh, moins entreprenantes, moins lourdes. Et ça, là où ça ne marchait pas, c'était plutôt avec des, des vaches à, à viande, comme type charolais, euh, beaucoup plus lourdes et puis beaucoup plus, euh, avec une présence beaucoup plus longue sur, le, euh, sur la parcelle. Donc là, il y a toute une conduite de l'élevage qui est compliquée et euh, qui est délicate. Et, et pour laquelle on risque, si on ne suit pas euh, pendant euh, un jour ou deux, si on est en retard, mettons, euh, que les animaux n'aient plus grand-chose à faire, euh, là, en une journée, ils peuvent avoir détruit complètement la plantation. Donc, euh, je suis plus réservé sur les, les bovins. Avec les ovins, je dirais, il n'y a pas de problème.